Bonjour toi, oui toi, toi qui as déjà fait plein de bonnes résolutions pour l'année 2022 et qui semble déjà avoir du mal à les tenir correctement, ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois de janvier, que dois-tu absolument voir dans les salles, mes frères et moi Il y a eu du très beau dans ce mois de janvier, voire même du magnifique tant la richesse des sorties de ce début d'année 2022 semble promettre une année cinématographique riche en rebondissements et en fantaisie créative et visuelle. Et personnellement, je porte l'espoir que toutes ces promesses puisse rentrer dans cette année, sans avoir besoin d'être repoussé, comme cela semble être déjà le cas malheureusement. Que les choses soient bien claires, avant de commencer à parler du film de Johan Manka, je ne parlerai que du film, et non de la polémique qui l'entoure. Ce n'est pas une chose intéressante à analyser dans le contexte de la chaîne, donc je tenais simplement à placer cela. Cela étant donc placé, le film que nous offre le tout jeune metteur en scène est brillant de maîtrise, allant simplement d'un visuel accrocheur et fort, portant une certaine vision du cinéma que j'apprécie, à la construction d'un groupe de personnages fascinants et entraînants, je trouve l'ensemble que nous offre Johan Manka, assez génial et cool à la fois. Il s'agit selon moi d'une belle œuvre de cinéma, mais surtout d'une œuvre maîtrisée. Et pour le jeune âge de l'auteur, il est bon de tout de suite le préciser, tant c'est assez bluffant à voir sur un grand écran. Du haut de ses 32 ans, le cinéaste nous propose une adaptation particulièrement juste et touchante de la pièce de Clermont-Tonnerre pour un récit qui sonne à la fois comme une promesse initiatique de par la place de ce jeune garçon au sein d'une fratrie imposante et attachante mais également par la forme que prend le récit avec cette découverte intime et touchante de ce jeune garçon découvrant son amour pour le chant lyrique. Sans jamais se laisser simplement porter par cette générosité dramatique, le cinéaste porte également une prouesse visuelle, une vraie promesse d'ailleurs donnant lieu à une œuvre qui s'impose dès ses premières minutes avec ce grain de comme une œuvre cherchant à prendre des risques, à nous emporter dans une vision de cinéma surprenante et étonnante qui ne se limite jamais à une simple proposition graphique mais à un véritable besoin de nous emporter dans ce qui sonne comme une belle base de cinéma portée avec force par Johan Manka. Une force graphique et visuelle qui donne de l'impact à toute la suite qui se met en place devant nous. Et ce récit qui plus est est porté par un casting absolument divin déjà notamment par la présence douce de la belle Shemla, parfaite du début à la fin, mais également par le charisme indéniable de Dali Ben Salah, Sofiane Kames et Monsef Farfar, tous trois excellents dans la fratrie qu'ils cherchent à porter avec un charisme fou et renversant. Mais surtout, donc, il y a Maël Ruin Berandou, ce jeune acteur fantastique qui à lui tout seul rend l'œuvre immanquable et fascinante par une performance rare et merveilleuse. Si la promotion du film a malheureusement été détruite par les frasques personnelles de Manka, il me reste en tête une œuvre que j'ai découverte bien avant cela. Une œuvre qui m'a transporté, fasciné, touché même par de nombreux aspects, dramatiques et visuels, mais surtout il me reste en tête une œuvre émouvante et forte, qui brille par ses acteurs, par sa maîtrise de la mise en scène, par son écriture subtile et par la naissance d'un cinéaste que j'espère revoir vite. Vous l'aurez compris donc, foncez voir mes frères et moi. Bien au-delà d'être un film maîtrisé, bien au-delà d'être un film fort, bien au-delà d'être un film visuellement impactant et porté par des acteurs magistraux, c'est surtout un film qui est porté par un jeune cinéaste que personnellement j'ai hâte de suivre et de découvrir dans quel voyage il va par la suite nous inciter à nous plonger avec lui.